Et lundi et mardi, AM pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre quatrième maison. Vos tâches s'accumulent et vous auriez l'impression qu'elles ne finiront jamais. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité et votre ouverture d'esprit durant cette période, car le stress pourrait causer quelques impulsivités au niveau de ré des réactions et de la parole, ce qui ce qui pourrait perturber l'ambiance chez vous. Patientez aussi. Les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de mardi, mercredi et jeudi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre cinquième maison. Une très belle énergie teinte cette période et vous aurez un sentiment d'harmonie et d'équilibre intérieur qui vous donne un contentement avec la vie, un contentement inexplicable. Alors euh, alors que peut-être les autres ou les personnes qui vous entourent ne l'aient nécessairement pas, n'aient pas ce contentement comme vous. Donc, ils pourraient vous regarder d'une manière un peu étrange, dans le sens qu'ils ne comprennent pas vraiment votre optimisme. Profitez de ce beau sentiment autant que vous le puissiez, et ne vous laissez pas vous influencer par le pessimisme ou l'humeur des autres. Vous aurez la confiance en vous et l'enthousiasme qui vous rendent très efficace dans tout ce que vous entreprendrez, que ce soit des tâches ou des réunions ou négociations. Les plus chanceux, bien sûr, seront Taureau, vous, chers Capricorne, et les Vierges. Vendredi et samedi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre sixième maison, une période très occupée, et Saturne, votre gouverneur, vous met des, des règles et des structures à suivre pour que vous puissiez en sortir. Beaucoup d'organisations et de disciplines sont requises pour que vous puissiez accomplir tout ce qui traîne de vos tâches, surtout